Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 300 abonnés. Pour fêter ça, pizza alors je déconne, je vais plutôt vous montrer quelques petites astuces pour améliorer votre montage Et que j'ai utilisé lorsque j'ai monté la vidéo de Fuse 3 Pour ceux qui viennent de sortir de leur grotte, j'avais sorti une vidéo avec le hashtag Fuse sur montage Où Fuse 3 avait lancé le défi de monter sa vidéo, c'est ce que j'ai fait Plus de 200 likes, c'est vraiment énorme Donc c'est parti, on commence On m'a demandé comment j'ai pu récupérer l'intro de Fuse Donc c'est simple, je vous montre Je prends une vidéo de Fuse 3 avec l'intro, je coupe l'intro Et j'ajoute un effet de recadrage Je crée des images qui me permettent de faire des animations et cacher le fond. Certes, c'est pas très propre, on n'a pas l'effet de courbure, mais c'est mieux qu'un gros cut dégueulasse, comme certains l'ont fait. On passe à la partie transition. Les transitions, c'est quelque chose de très important dans les vidéos. Il faut en mettre au bon moment et il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Vous pouvez mettre A Few Moments Later A Few Moments Later ou bien un flou sphérique et vous ajoutez un son Swoosh. Et je vous conseille aussi de faire vos propres transitions, comme des déplacements de plans, etc. Il existe des milliers de tutoriels sur ça sur YouTube. On passe à la partie sound effect, comme les transitions, il faut en ajouter au bon nombre, au bon moment. Il en existe des milliers. Il ne faut pas en abuser, sinon la vidéo devient trop enfantine. Je vous conseille d'en mettre juste lorsque c'est nécessaire, pour les animations simples par exemple. N'oubliez pas aussi d'ajouter quelques effets d'image, de zoom, de dézoom, etc. Depuis que Fuse a ajouté ses effets à ses vidéos, elles sont déjà beaucoup plus agréables à regarder et beaucoup plus dynamiques que celles qui faisaient avant. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder une vidéo lorsqu'il n'avait pas de sound effects, de zoom, de dézoom, de belles transitions, etc. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo très courte de 5 minutes, là où je vous ai donné quelques petits conseils pour monter la vidéo de Fuse ou n'importe quelle vidéo. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Samcraft3. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui n'est pas du tout en rapport avec le montage ou quelque chose du genre.